Je crois que t'es sûr Oui. oui. N'importe quel il Y'a a pas de règlement. Oui, n'importe quel quel jeu. Jeu. Bon bah, le premier c'est le pouvoir de la téléportation. Oh putain Écoute. Ah plus rien. What the fuck Bon, on va voir. Vas-y. Les voilà. Bon, je vais faire comme si de rien n'était. Hein, mais c'est Walter.